François Gilbert, je suis adjoint au maire donc à Partenay et vice-président de la communauté de communes en charge particulièrement du numérique. Il est vrai que je suis élu depuis 2001 sur ce dossier là et je travaille avec une étroite collaboration avec l'association Ville Internet, puisque Partenay, c'est vrai, est des villes pilotes dans le développement des technologies. Ce qui m'a passionné dans ce dossier, c'est bien évidemment toute la partie innovante, toute la partie innovation que l'on peut mettre en œuvre sur les territoires pour favoriser euh, le développement des, des usages numériques qui, euh, en effet, depuis les années 2000, sont toujours de plus en plus nombreux et de plus en plus utiles euh, dans le cadre de la démocratie. Sur Partenay, on fait, il y a bien évidemment eu de, de nombreuses in, innovations, mais on a travaillé principalement sur l'accompagnement des agents, hein, tout simplement des agents et des élus de la collectivité. Et puis, parce que pour nous, il était important que, que les agents aient une culture du numérique pour, pour avoir une, un service public plus moderne. Mais euh, au regard de cette modernisation, nous avons également travaillé pour les usagers en le développement des espaces publics numériques. Les premiers espaces publics numériques sont nés dans beaucoup de collectivités, mais également sont nés à partenaires. On a travaillé sur un portail territorial euh, qui euh, a pour objectif d'apporter bien évidemment tout un tas d'informations à l'ensemble de nos citoyens, mais aussi d'être suffisamment collaboratif pour que le monde associatif puisse également participer à cette, à cette vie citoyenne. Il me semble également qu'aujourd'hui, dans le cadre de la réforme territoriale, en tant que vice-président en charge du numérique sur la communauté de communes, on doit faire un, un travail d'accompagnement de, de l'ensemble des, des maires et des élus. Et ça, c'est vraiment nécessaire pour que les enjeux du numérique se développent chez nous, sur la communauté. On a des outils euh, qui sont tout à fait performants, comme la carte de vie quotidienne. Et je présenterai principalement celui-ci, cet outil-là qui a pour objectif de, de, de payer les services publics en ligne, de rendre accessible certains bâtiments avec cette même carte. C'est-à-dire c'est tout un bouquet de services accessibles avec un, un outil numérique que nous développons euh, maintenant. Et c'est vrai que depuis que nous sommes en nouvelle communauté, avec 39 communes, notre principal travail est actuellement le déploiement de cette carte de vie quotidienne qui euh, favorise énormément euh, les usages avec, euh, avec la collectivité. En tant qu également trésorier de l'association Ville Internet, euh, je me suis engagé dans cette démarche-là avec euh, le maire et président Xavier Argenton, afin de, de faire un travail de sensibilisation de l'ensemble des, des communes. Et je trouve que le travail que l'on fait dans l'association maintenant depuis des années porte ses fruits, euh, suit, le, suit, la, la moderne, suit les, les exigences attendues par, euh, par le, la nouvelle gestion des collectivités et suit également les attentes que peuvent avoir les, les, les citoyens. En tout, en tout état de cause, je pense qu'il y a des enjeux maintenant qui, qui sont forcément très importants. C'est qu'il y ait des correspondants d'élus euh, au numérique sur l'ensemble des villes, des villages et territoires, qu'il y ait, euh, grâce au travail de l'association, une information et une initiation euh, aux enjeux du numérique, une sensibilisation très forte aux enjeux du numérique, afin que euh, tout cela serve bien évidemment à, à nos citoyens.